Bonjour et bienvenue ici. Je suis vraiment heureuse de t'inviter pour cette conférence sur la sagesse amérindienne. Je m'appelle Pascal, Pascal Béga. Je suis femme médecine. Certains diraient chamane. Moi, je préfère dire femme médecine. C'est le terme qu'emploient mes amis amérindiens, avec qui j'ai vécu une partie de ma vie la... en fin fond de la forêt amazonienne. Alors, de quoi va-t-on parler Eh bien, on va parler de la manière dont on peut voir notre vie notre incarnation sur cette terre on va parler aussi euh, du temps de l'ours et de la quête de vision qui est une cérémonie euh, chamanique importante on va parler des rites d'épreuve et puis je vais t'expliquer aussi la relation qu'ont les amérindiens avec la nature tu vas voir il y a des trésors de sagesse à trouver là-dedans des trésors qui vont nous aider m'aide vraiment à vivre la période un peu olé olé qu'on vit à l'heure actuelle. Pour ça, je t'invite à me laisser ton mail juste en dessous pour que je puisse t'envoyer les liens de connexion et puis je te retrouve avec plaisir lors de la conférence. Pense aussi à noter la date et l'heure sur ton agenda, ce sera plus facile pour y participer. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite Ciao